Alors, les tableaux de variation suivants comportent des incohérences. Lesquelles justifiés Des incohérences. Voyons, voyons, voyons. De 2, on descend, en dit sur 3, 10 sur 3. 10 sur 3, c'est environ 3, 2, 3. Hmm. de 2, on descend à 3 Ah non, ce pas vrai, hein? ce n'est pas cohérent. La fonction est décroissante sur cet intervalle, donc il faudrait que l'image de 2 soit plus petite que l'image de moins 2. Donc là, on a l'incohérence. Ce nombre est incohérent avec la décroissance de cette fonction sur l'intervalle moins 2, 0. Pour le G, la fonction est croissante, c'est 25, 9. Hum, ça ne va pas du tout. Hein. Comment on peut croître de 25 à 9 Dites-le moi. Donc, deuxième incohérence fonction est croissante, il faudrait que ce nombre soit plus grand que 25. Et pour H hum, hum, hum, hum. Croissante, croissante, hein, c'est juste. Et pour le X, ah non, ça va pas. Hein. Il faut que X soit non, le croissant. Et moins 4 n'est pas plus grand que moins 3. Donc l'incohérence est là.